Mesdames et messieurs, chers collègues députés, je suis très heureux de cette soirée consacrée à l'hydrogène. L'hydrogène se porte bien, merci. En fait, on attend disons, les retours de la DG Concurrence, euh, à la fois sur euh, l'IPCEI, les projets importants d'intérêt européen commun. L'hydrogène va nous permettre d'agir à grande échelle face à des grands enjeux sociétaux. Alors, l'émergence de la filière hydrogène ne pourra pas se faire sans nous, les professionnels de terrain. Donc cette évolution de l'hydrogène est formidable, elle est enthousiasmante, fédératrice. Chez Boréen, la chaleur de la relation est une énergie partagée à feu continu. Sérieusement, on est vraiment ravis d'être dans cette communauté, d'être avec vous et de démontrer qu'il est possible de produire de l'hydrogène écologique et de façon économique. Et aujourd'hui, on produit de l'hydrogène qui, à la pompe, est moins cher que le carburant. Bah déjà nous sommes ravis d'avoir eu ce prix hein, de, du stockage et de la valorisation des énergies renouvelables, ce prix Hydrogénie. On s'est donné un but avec ce projet, c'est de décarboner la Corse. Accélérer le déploiement de l'hydrogène. Donc ce BHNS Hydrogène, entre le val de sonde périurbain et le cœur de la métropole de Lyon, il sera mis en service en 2026. Euh, c'est désormais à vous que je m'adresse pour vous remercier infiniment d'avoir mis à l'honneur euh, nos solutions et leur rayonnement international. Bien, bien sûr que euh, le grand mot c'est plus pour les étudiants, bravo. Il s'agit bien sûr d'hydrogène vert, ça ne vous surprendra pas. Ce n'est pas en améliorant la bougie que l'on a inventé l'électricité. On est aussi mécène de, du centre Pompidou, donc être mécène d'une œuvre qui traduit quelque part la volonté et, et, et l'inspiration en fait, que vous fait, que vous dégagez au travers de, de votre regard sur l'énergie, c'est ce qui permet à tous nos mondes de s'enrichir. Je suis très honoré d'être là, et moi je suis quoi Un artiste, mais vous, vous changez le destin de, des hommes et de l'humanité. La personnalité de l'année est Christophe Gossin. Euh, bien sûr, je tiens à féliciter l'artiste Gas, dont la très belle œuvre va aussi voyager autour du monde au cours des prochains mois. L'hydrogène est une énergie prometteuse et représente, soyons-en sûrs, une solution aux enjeux auxquels nous devons faire face.